Tawa Enna Rawia, membre Social Media Club, Mohamed Khalfet. Je vais vous parler Le hacking, le piratage de croissance, c'est le fait d'avoir le minimum d'investissement avec toute technique de web et de médias pour acquérir le grand nombre de visibilités et surtout c'est une bonne solution pour les petites start-up. Pour avoir tout simplement le, le piratage de, de croissance marketing. Charles, la biéconde le 27 janvier fait l'ULT. Madi Sartine, marhaba, ben niskol. Pour les étudiants <rire> professionnels. <rire> Ce sont, euh, les personnes qui vont des euh, startups. Les ont mené la croissance. Euh, وي والانفيتين هو باش حكينا عليه فهد الانفيتين تاعنا هو ملك العابد هاكر في جو ماي كود هذه سيان فهمتني باش يجي ينشط فهمتني ويفسر لنا شنو هو الجروث هاكينغ اللي à startup, start stratégie de growth hacking. Voilà, Les attestations sont pour les membres pour les invités. Nous des cartes membres pour l'équipe